L'île c'est une ferme maraîchère bio qu'on a créée euh, il y a de ça maintenant un peu plus de 4 ans, en 2017. Donc une ferme maraîchère qu'on retrouve sur l'île Saint-Aragon, qui est entre Montierret et Touvie, où on cultive en permaculture sur une petite parcelle qui fait un peu moins d'un hectare, parce qu'on a voulu développer le principe de micro-ferme. Euh, voilà, micro-ferme pour montrer qu'on pouvait cultiver sur des surfaces relativement petite, sans avoir besoin de prendre énormément de, de terre euh, etc dans, dans une région où les fermes font ici un peu plus de 100 200 300 hectares donc on voulait montrer qu'on pouvait cultiver sur des petites parcelles et que pour autant ce soit viable et donc euh, voilà sur cette ferme maraîchère sur un hectare on arrive à salarier aujourd'hui deux personnes en cultivant de manière très serrée, très optimisée en termes de temps en termes d'espace de, et de volume et voilà donc euh, une parcelle en permaculture et en bio sur laquelle on trouve aussi une ferme pédagogique où on accueille des publics euh, un petit Peu loigné des questions environnementales, des publics fragilisés, euh, que ce soit dans des, des foyers pour, pour enfants ou des foyers pour femmes victimes de violences ou autres, ou, ou, euh, ou des écoles aussi, ou des publics plus, plus, comment dire, <coughs> plus sensibilisés à ces questions-là, comme euh, des personnes qui se forment euh, aux questions maraîchères, qui se forment aux questions en, en termes d'agroécologie, etc. On a pas mal de publics là-dessus. Sur ce, cette ferme maraîchère et pédagogique, on a greffé un sorte de marché convivial qu'on anime tous les jeudis. Donc, euh, donc ici, au 325 rue de Verdun, le soir de 17h à 21h en gros, un peu plus tard l'été, où on vend nos légumes, plus les produits d'une soixantaine d'artisans. Donc euh, on va avoir du pain, du fromage, de la bière, des œufs, euh, de la confiture, du miel, etc. Et donc on fait ça depuis, voilà, pareil, depuis à peu près 4 ans. Et à chaque fois, on propose un concert, on met des grandes tables, on fait une buvette, on propose des grosses cloches à pléro avec tous ces produits locaux, puis on fait à manger aussi nous-mêmes. Donc ça fait une sorte de guinguette euh, un petit peu populaire tous les, voilà, tous les jeudis soirs où les gens viennent. une euh, jusqu'à à peu près 1000 personnes l'été pour euh, boire un verre, faire ses courses et puis prendre un petit peu de temps. C'était le but, c'était de consommer autrement. voilà Et donc comme tout ça a pris pas mal d'ampleur au fil du temps, on a développé aussi une autre partie qui était la Restauration, euh, restauration autour des produits locaux, euh, ce qu'on était pas mal sollicité pour aller faire ce genre de choses, pour mettre un peu cette ambiance de l'huile aux Fruits dans, dans des festivals ou autres. donc on a professionnalisé la chose, on a embauché une chef cuistot et puis, euh, et puis derrière on a pris des cuisines, on a acheté un food truck, et puis euh, du coup on, on, on essaye de faire voilà, une cuisine de saison euh, locale et maison, euh, là à Amiens et puis dans les environs. Et euh, voilà un petit peu pour les gros piliers de, de l'îlot Fruits, sur lesquels il y a pas mal aussi d'autres choses qui gravitent. On voit là derrière l'îlot Cyclo, donc on, voilà, on a un atelier d'autoréparation de vélo, on développe aussi une pépinière, on accueille un petit peu des porteurs de projets euh, autour de. de Nouveaux types, nouveaux formats d'agriculture, par exemple, euh, ou de production artisanale, euh, que ce soit autour du miel, que ce soit autour de, du kéfir. On avait un jeune qui est venu faire du kéfir chez nous, ou des micro-pousses, etc. Quelque chose qu'on a vocation d'ailleurs à un peu plus développer, qui a été un peu perturbé par le, le Covid dernièrement. Et puis, euh, puis voilà, c'est aussi plein d'autres choses, plein de, de aux fruits. Et, euh, voilà, on participe à pas mal d'actions aussi caritatives avec les étudiants, avec. Euh, des ateliers culinaires pour les personnes en fragilité, etc. Et puis, et puis voilà, on va dire que c'est une ferme avec plein de branches qui partent et plein d'activités qui sont liées, avec comme fil rouge un peu, bah voilà, le apprendre à faire soi-même, la convivialité le, et l'environnement. Voilà. Pour moi, lieu, c'est un espace dans lequel on, on propose des activités qui sont entre guillemets... Euh, alternative dans le sens où euh, on propose un autre type d'économie donc euh, qu'elle soit solidaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit quel que soit le mot qu'on puisse mettre derrière, c'est euh, un endroit qui sort un petit peu du lot où on va dif trouver différentes activités euh, qui à première vue dans le modèle classique se retrouverait pas tout de suite forcément ensemble mais en fait là que ce soit par l'opportunité du lieu ou par l'opportunité des gens ou du collectif mais ben, en fait se retrouvent et puis ça donne un sens euh, en soi euh, un peu comme euh, voilà, une dynamique, une bulle qui naît autour de ces différentes activités. C'est vrai que là, nous, on a une sorte de tiers-lieu alimentaire parce que bah, tu vas avoir, à, la fois, à la fois avoir la restauration, la ferme, la transformation, les produits, les conserveries, les gens. puis tout ça gravite, gravite, gravite et puis ça fait une dynamique qui est plus forte. Pour moi, c'est ça le tiers-lieu, c'est mettre pas mal de choses ensemble et puis euh, bah, ça fait que 1 bah, plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Et du coup, bah, bah voilà, c'est des nouveaux acteurs de, de, de l'économie où on arrête de tout segmentariser et on essaye plutôt de créer une émulation autour du collectif.